Monsieur le député Caron, avec le sens de la nuance qui vous est mondialement reconnue, vous me posez une question sur le s métho Alors d'abord, on va vous redonner les objectifs du gouvernement, ceux qui sont ceux de la première ministre, qui sont ceux du ministre de la Santé, qui sont ceux du ministre de la Transition écologique et qui sont ceux du ministre de l'Agriculture. C'est la réduction de l'usage des produits phytosanitaires premier élément de la stratégie et je dis d'ailleurs qu'une partie du chemin a été fait puisque sur les molécules classées dites CMR1 on a déjà réduit de 80 à 85% les usages et donc vous devriez regarder les choses avec ce regard là. Le deuxième sujet c'est d'agir en européen, il est inutile et on ne peut pas passer son temps y compris dans cette assemblée à parler de surtransposition et quand il y a des sujets de sans ne pas essayer de les poser sur la table troisième sujet c'est d'essayer de construire des alternatives alors je sais que vous pensez que les interdictions produisent des solutions Mais moi, je pense qu'on a besoin, tandis qu'on a des interrogations sur des molécules, de construire ensemble des alternatives et des solutions. Ne vous en déplaise, On a besoin aussi de travailler avec la recherche, avec la science sur ces éléments-là. Alors, quel crime ai-je commis Monsieur Caron, j'ai interrogé simplement, non pas... La décision, personne ne me trouvera sur le chemin de remettre en cause. Contrairement à vous, d'ailleurs, parfois, les décisions, les avis de l'ANSES. J'ai simplement interrogé, compte tenu d'un calendrier européen qui évoluait, s'il n'y avait pas lieu de se conformer à un calendrier européen de même nature, par souci, pardon, simplement de cohérence. Alors je sais que vous avez du mal avec ces éléments-là, vous avez du mal avec ces éléments-là, et donc j'ai simplement posé cette question sans remettre du tout en cause Lisez les courriers, Monsieur Caron, sans remettre du tout en cause la décision de Lanzesse, simplement comme on, était dans une co non, sans, comme on était dans une cohérence de calendrier. Je me demandais simplement s'il n'y avait pas lieu d'interroger cette question sous cet là D'ailleurs, je signale que l'ANSES donne un certain nombre de mois pour sortir de cette molécule. C'est dire si cette question du calendrier peut être mise au débat, puisque c'est une question qui est posée par l'ANSES. Alors je sais, Monsieur Caron, que vous avez du mal à, poser, euh, à vous poser des questions quand vous posez des questions, et à nourrir des querelles Merci. autres que celles que vous nouez. En tout cas, nous, on avance mmh. sur Merci, cette trajectoire de réduction des titres sanitaires.